Qu'est-ce que tu fais ici? Tu as dormi ici? Oui, j'ai très bien dormi. Oh, qu'est-ce que tu fais ici? Tu as dormi ici? <rire> oui, j'ai très bien dormi. Installe-toi ici, c'est mieux. On va faire une promenade à bicyclette dans la campagne. Formidable. Tu viens, Vincent? Oui, oui, j'arrive. Ce n'est pas grave, nous sommes en vacances. Peut-être que nous allons avoir du soleil? Cette route est très belle, hein, Vincent? Tu es fatigué? Non, non, ça va. Tu n'es pas content? Si, si. Moi, je préfère les descentes. Après la descente, il y a la côte. Ça monte. Ça monte beaucoup. un peu plus. Cette côté trop difficile. Mais où est Vincent Pierre Isabelle, on attend Vincent Qu'est-ce qu'il fait On va le chercher. Moi aussi je préfère la descente. Où est-il allé? Peut-être par-là à gauche, peut-être par-là à droite. À mon avis, il est allé à gauche. Moi, je pense qu'il est allé à droite. Tu crois? Je ne suis pas sûre. Si, si, je suis sûre qu'il est allé à gauche. La route est plus facile. Eh bien, allons à gauche. Mais où est-il allé? Il s'est peut-être perdu. Non, c'est impossible. On ne peut pas se perdre ici. Alors, il a pris une autre route. Mais non, c'est impossible, il n'y a pas d'autre route. Il a peut-être eu un accident. Allons voir plus loin. On ne peut pas aller plus loin? Non, c'est impossible. La route est trop difficile. Allons voir sur l'autre route. Où est-ce qu'on va par là? Je crois qu'on va au pont cassé. Qu'est-ce que c'est le pont cassé? C'est l'ancien pont qui est cassé. Ça descend beaucoup. C'est dangereux. Et au bout, c'est le ravin du pont cassé. Je crois que Vincent est tombé du pont. Vincent, qu'est-ce qu'il y a? Vincent, tu m'entends? Qu'est-ce qu'il y a? Je dormais. Tu nous as fait peur. Pourquoi? On a cru que tu y étais tombé du pont. Non, je dormais. Je suis fatigué. Allez, viens, on continue la promenade. Non, allez-y sans moi. Allez, viens! Non, merci. Tu n'es pas sympa. Je n'ai pas envie. Eh bien, tant pis! À tout à l'heure. C'est ça, à tout à l'heure. fait-il aujourd'hui? Quel temps fera-t-il demain? Quel temps fera-t-il dimanche? Il fait beau. Il y a du soleil. Il fait chaud. Il fait mauvais. Il pleut. Il y a des nuages. Il y a du vent. Il neige. Fait froid. J'ai froid. J'ai chaud. J'ai trop chaud. J'ai vraiment trop chaud, j'ai soif, j'ai faim, je suis fatigué, je suis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 Je ne suis pas sûre. À mon avis, il dort. Tu crois qu'il dort? Oui. Je suis sûre qu'il dort. Tu crois? Je n'en suis pas sûre. À mon avis, il était fatigué. À mon avis, il faut le réveiller. réveillez <laughs>